Nombre caché et unique dans la ligne 4. Nombre caché dans la colonne 2. Nombre isolé et nu. Nombre isolé et nu. Nombre isolé et nu.